Bonjour et bienvenue sur cette présentation donc, de l'opportunité Ad Résidual qui va permettre donc qui va vous permettre d'augmenter votre visibilité sur Internet tout en gagnant de l'argent. Alors qu'est-ce que c'est Ad Résidual C'est tout simplement une régie publicitaire. Okay donc C'est une société qui est spécialisée dans la publicité en ligne, c'est-à-dire qu'elle va proposer un service donc, de visibilité sur Internet. C'est-à-dire que si vous avez une publicité, une annonce ou autre, ou si vous voulez promouvoir quoi, quel que soit le, ce que vous voulez promouvoir, et eh bien vous pourrez le faire à travers la plateforme. Il faut savoir aujourd'hui que la publicité en ligne, ben c'est tout simplement le business numéro un sur Internet. S'il y a des compagnies comme Facebook, comme Google, comme YouTube qui génèrent euh, des sommes colossales euh, alors que leurs services sont gratuits, ben c'est tout simplement grâce à la publicité. Et comment est-ce qu'ils y arrivent C'est parce qu'ils ont une communauté importante, ils génèrent un trafic très important et donc les, les, les sociétés, les entreprises sont intéressées de venir faire la publicité et sont prêts à payer pour faire la publicité sur ces différentes plateformes. C'est pourquoi l'objectif de la compagnie est de développer donc forcément une communauté importante et euh, dans sa vision long terme, c'est de devenir un acteur principal de la publicité en ligne. Alors comme vous, pouvez la, comme vous pouvez le voir, elle se positionne vraiment sur quatre industries à forte croissance, Internet qui est en train d'exploser, forcément la publicité en ligne également, l'e-commerce de plus en plus et le travail à domicile, forcément de plus en plus de gens sont intéressés de travailler à domicile. Alors le marché, quand ben, on le sait tous, hein, aujourd'hui le marché de la publicité en ligne, c'est un marché énorme qui pèse plus de 100, 165 milliards de dollars, une croissance annuelle de plus de 14% chaque année, c'est énorme. Euh, le, le volume d'affaires de la publicité en ligne va dépasser celui de la télévision d'ici 2018. Et attention, le trafic sur Internet va être multiplié par 3 d'ici 4 ans. Donc euh, on est vraiment sur un marché de pleine croissance, un marché porteur. Alors, qu'est-ce que Adresual propose alors, Ads Residual propose deux services. Premièrement, c'est un service donc, de publicité de qualité. donc C'est-à-dire que vous allez pouvoir euh, avoir de la visibilité sur la plateforme. Vous pouvez promotionner quelque chose sur la plateforme. Ça, c'est une première chose. Et il va également proposer un service pay-to-click. donc C'est-à-dire que vous allez, vous, allez, vous allez pouvoir être rémunéré pour visionner la publicité des autres membres. Donc, ça, c'est vraiment les deux services qu'elle va proposer. Autant de la visibilité et autant le, le, la possibilité d'être rémunéré pour visionner la publicité des autres. Alors, il faut savoir une chose c'est comment AdSuel se différencie. Il faut savoir que les sociétés classiques, eh bien généralement pour atteindre un client, eh bien vont passer par euh, de, vont injecter énormément d'argent dans la publicité, que sur la publicité que forme de publicité, que ce soit TV, radio, que ce soit via les journaux, que ce soit via affiche, des annonces, enfin, quelle que soit la forme la forme de publicité, les compagnies aujourd'hui allouent un budget colossal pour la publicité, pour justement euh, se faire connaître. Eh bien, euh, la différence ici de Adres dual, c'est qu'elle passe via le marketing de réseau, c'est-à-dire qu'elle va investir en vous pour pouvoir atteindre ses clients et donc ses membres, ok Alors, pour pouvoir justement ici, euh, pour pouvoir devenir membre, donc de la plateforme, eh bien il suffit tout simplement d'acheter un ad pack un pack de publicité d'une valeur de 50 dollars. En achetant ce pack d'une valeur de 50 dollars, eh bien vous aurez droit à des crédits publicitaires, OK, qui va justement qui va vous permettre d'avoir de la visibilité sur la plateforme. Vous aurez accès au service Pay to Click, c'est-à-dire que vous aurez l'opportunité donc de visionner des publicités et de gagner euh, de l'argent euh, en, en visionnant ces publicités et vous aurez également accès à la carrière au plan de rémunération, OK Alors on va voir justement ici le plan de compensation et comment il vous est possible de générer euh, des revenus euh, à travers cette plateforme. Alors la première commission, c'est tout simplement le bonus d'affiliation. C'est-à-dire que pour toutes les personnes que vous allez parrainer directement, vous allez recevoir 10% de commission pour chaque parrainage direct. Et bien et vous pouvez parrainer autant de personnes que vous le souhaitez. OK Donc ça c'est pour euh, l'affiliation directe. Le deuxième bonus, c'est tout simplement le bonus binaire. Et bien en fait, c'est quoi C'est simplement le bonus d'équipe. Et il faut savoir que ça fonctionne comment C'est qu'en fait, vous avez deux branches, deux équipes. L'une à votre gauche et l'une à votre droite. Donc prenons ici, par exemple, votre sponsor qui vous a ici parrainé dans son équipe de gauche, OK Eh bien, à votre tour, vous allez avoir une équipe à votre gauche et une équipe à votre droite. il faut savoir, en fait, ce qu'on appelle le niveau 1. Donc, ce sont les deux personnes juste en dessous de vous. Eh bien, vous pouvez avoir, en fait, que deux personnes. C'est ce qu'on appelle le dual team, euh, le bah, l'équipe en duo, le, le duo, le duo, tout simplement. Et ces deux personnes peuvent avoir à leur tour deux personnes juste en dessous d'eux, ainsi de suite. C'est-à-dire que sur votre niveau 1, vous pouvez avoir deux personnes, sur votre niveau 2, quatre personnes, sur votre niveau 3, huit personnes, ainsi de suite. D'accord Ce que vous pouvez également avoir, c'est ce qu'on appelle le débordement. Alors ça, c'est un c'est, ouais, voilà, un plus, euh, C'est pas spécialement acquis, mais c'est un plus. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que votre sponsor peut également avoir que deux personnes juste en dessous d'elle, au même titre que vous. Ce qui veut dire que si votre sponsor veut parrainer une troisième personne, ou une quatrième, ou une cinquième, eh bien, elle aura le choix. Soit elle va venir ici le parrain, le parrainer cette personne en dessous de vous, ou elle peut également parrainer euh, dans, dans son équipe de, de droite. Mais une chose est sûre, c'est que si votre sponsor veut parrainer plus de deux personnes, eh bien, vous aurez la chance d'avoir des personnes qui vont venir ici se positionner en dessous de vous. D'accord Donc, ça veut dire que si vous avez parrainé une personne ici, et que cette personne peut également recevoir un débordement Ici. Ça, c'est un avantage que toutes les personnes qui vont venir ici en débordement, c'est-à-dire les personnes que, vos sponsor, que votre sponsor va vous envoyer, eh bien, toutes les personnes qui vont rentrer dans votre équipe, que ce soit dans votre équipe de gauche ou dans votre équipe de droite, eh bien, vont générer un volume d'affaires. ok Eh bien, vous allez être rémunéré sur le volume d'affaires de votre équipe la plus faible. Tout simplement. Donc, vous allez toucher 10% du volume d'affaires généré dans votre équipe faible. Dans ce cas-ci, c'est l'équipe de gauche. Vous allez percevoir 10% de 1000 dollars. Et il n'y a, oh, a pas de limite dans cette commission, c'est-à-dire que si vous parrainez quelqu'un qui parraine deux, qui à leur tour parraine 2, qui à leur tour parraine 2, ainsi de suite, vous pouvez avoir 100 personnes, 300, 1000, 2000, 10 000 personnes dans votre réseau et sur tout le volume d'affaires généré, eh vous allez recevoir des commissions et ça, c'est une commission vraiment euh, qui est exceptionnelle. Alors, le bonus level, ça, c'est tout simplement une folie. C'est du jamais vu. C'est un bonus qui a été mis en place euh, par la compagnie ça n'existe pas ailleurs. Ça s'appelle tout simplement le bonus level. Vous allez recevoir un dollar de bonus sur toutes les personnes qui vont venir se positionner dans votre réseau binaire. C'est-à-dire, si on se base sur l'exemple précédent, votre sponsor qui vous parraine à gauche, OK? Imaginons que vous parrainez une personne à gauche et une personne à droite. Eh bien, vous allez recevoir 1$ dollar sur ces deux personnes. Votre sponsor parraine ici une personne en dessous de vous. Eh bien, cette personne est sur votre niveau 2. Vous recevez 1$. dollar. Votre fiole direct par une, une personne, euh, voilà, sur son premier niveau également, vous recevez 1$. dollar. Donc voilà. Donc sur toutes les personnes qui vont arriver sur vos 18 premiers niveaux de votre réseau binaire, eh bien, vous, allez vous pouvez recevoir un dollar. Okay Alors pour que vous ayez une idée de ce que ça peut représenter, sur votre niveau 1, votre premier niveau, vous pouvez avoir forcément deux personnes. Sur votre niveau 2, vous pouvez avoir quatre personnes. Sur votre niveau 3, vous pouvez avoir 8 personnes. Et puis 16, et puis 32, et puis 64, 128, 256, ainsi de suite, ça ne fait que monter. Et vous pouvez arriver à un maximum total de 524 286 personnes sur vos 18 niveaux. Ça, c'est forcément si vous les remplissez tous. Maintenant, euh, voilà, c'est le potentiel. En tout cas, vous pouvez arriver et vous pouvez gagner jusqu'à 524 000 dollars. C'est euh, un bonus, en tout cas, qui est très, très puissant. Et l'avantage de ce bonus, c'est qu'imaginons que vous vous positionnez. Donc, votre votre sponsor vous parraine ici. Et imaginons que vous n'avez pas encore commencé à parrainer, ok, et que votre sponsor est qui est très motivé, qui parraine encore une personne ici en dessous de vous, et qui parraine encore ici une personne, ainsi de suite, et sur toutes les personnes que eux vont parrainer, vous allez recevoir un dollar. Et ça c'est puissant parce que ça veut dire que juste le fait de vous positionner avant même que vous commenciez à parrainer, eh bien vous allez pouvoir toucher ce bonus-là. Et ça c'est ça c'est puissant. Ensuite, il y a le bonus pay-to-click. Alors comme je vous avais dit au début de la présentation, c'est que vous allez pouvoir, vous allez avoir la chance d'être rémunéré pour, pour euh, vous allez pouvoir être rémunéré pour visionner des publicités d'autres membres. Eh bien, comment ça fonctionne Il faut savoir en fait que tous les membres ont deux wallets, ce qu'on appelle le wallet cash et le wallet business, ok Imaginons que euh, un membre perçoit 1000 dollars de commission. Eh bien, il faut savoir qu'il y a 60% de ces commissions qui vont aller dans le wallet cash, c'est-à-dire 600 dollars, et 400 dollars qui vont aller dans le wallet business. D'accord Et bien, avec le wallet cash, il va pouvoir effectuer un retrait ou tout simplement effectuer des transferts. En tout cas, il fait ce qu'il veut avec ce wallet-là. Le wallet business, il va pouvoir faire deux choses avec. Il va soit pouvoir racheter un pack pour lui-même, s'il le souhaite. Donc, il peut acheter un pack pour lui-même. Ou alors, il peut, et la seule chose qu'il pourra également faire, c'est réaliser des campagnes publicitaires avec ce budget-là. Donc, imaginons que ce membre qui a 400 dollars ici dans son business wallet réalise une campagne publicitaire et le coût par clic est défini à 50 centimes par vue, par clic. C'est-à-dire que pour 400 dollars, il va réaliser une campagne publicitaire d'une valeur de 800 clics. Ok J'espère que vous me suivez. C'est-à-dire qu'il y a une pub qui va apparaître sur la plateforme et il y a 800 personnes, 800 membres qui vont pouvoir cliquer sur cette publicité. Et en cliquant dessus, et bien sur les 50 centimes, et bien celui qui va visionner la pub va gagner 50%. Donc, il va gagner 25 centimes. Ok et celui qui a créé la campagne publicitaire va récupérer la moitié, donc 25 centimes, mais maintenant qu'ils vont aller dans le cash wallet. Donc en fait, sur le business wallet ici d'une valeur de 400 dollars, eh bien le membre aura redistribué 200 dollars dans le réseau à travers justement la campagne publicitaire et va récupérer 200 dollars dans son cash wallet qu'il va pouvoir retirer. Et eh bien ça, c'est un bonus qui a été mis en place pour justement aider les membres qui n'ont pas encore réussi à générer 150 dollars de gains, toutes commissions confondues. Donc, c'est vraiment fait pour aider les membres qui n'ont pas encore réussi à parrainer ou qui viennent de démarrer. et eh bien, le temps qu'ils développent leur entreprise ou qu'ils puissent justement euh, parrainer de nouveaux partenaires, et eh bien, en attendant, ils pourront avoir la chance quand même de visionner des publicités et d'être rémunérés, ce qui, bien sûr, forcément motive et, et, et, et qui permet aussi à la personne de pouvoir ensuite parrainer d'autres personnes par la suite. Donc, c'est vraiment, je trouve, un bonus extrêmement intéressant et qui permet vraiment, en fait, aux, aux gens qui gagnent bien, bah, tout simplement de redistribuer une petite partie de leur commission avec ceux qui n'ont pas encore commencer à, à gagner de l'argent, tout simplement. Alors, il y a également <coughs> un bonus résiduel qui a été mis en place. Et comment ça fonctionne C'est que justement, comme je le disais, c'est que chaque membre a deux wallets. Et euh, il faut savoir que lorsque vous achetez un pack, en fait, lorsque vous achetez un ad pack, eh bien, ça active votre cash wallet pour une période de 30 jours. Voilà. Et après ces 30 jours, eh bien, il faut savoir que vous aurez le choix. Soit de vous racheter un nouveau pack et vous réactivez votre cash wallet pour une nouvelle période de 30 jours. Ou soit vous ne rachetez pas de pack, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas obligatoire justement, contrairement à toutes les autres compagnies qui vont vous obliger à prendre ce qu'on appelle un auto cest C'est-à-dire tous les mois vous allez devoir racheter un produit ou un service, sinon vous ne percevez pas vos commissions. Non. Et si vous avez le choix, c'est-à-dire que soit vous rachetez un pack, ou soit vous ne rachetez pas de pack, et c'est pas grave, vous allez quand même continuer à percevoir 100% de vos commissions, mais ils vont tout simplement aller dans votre business wallet. Donc, il faut savoir de toute façon qu'il y a deux types de personnes. Soit justement, vous arrivez à développer votre entreprise et vous commencez à toucher des commissions intéressantes tous les mois. Et là, vous allez être motivé à racheter un pack tous les mois pour continuer à toucher euh, 60% de vos commissions dans le cash wallet. Ou alors, ben vous n'avez pas encore réussi à développer votre entreprise et de toute façon, ça change rien du tout. Ben à ce moment-là, vous, vous allez quand même pouvoir continuer à toucher toutes vos commissions dans votre business wallet. Euh ce bonus, c'est très intéressant parce qu'en fait, à partir du moment où votre réseau se développe et que vous commencez à avoir beaucoup de gens dans votre réseau qui vont qui commencent à générer des, des revenus intéressants, des gains intéressants, eh bien, étant donné qu'ils vont racheter un pack tous les mois, ça va vous régénérer des commissions au niveau du commission de parrainage direct. Ça va générer de nouveau des un volume d'affaires au niveau du binaire et ça va également générer euh, des commissions de 1$ dollar sur les 18 niveaux. Donc, c'est une commission aussi qui est très puissante. Donc voilà, vous l'aurez compris, euh, Ads Residual est fait en fait pour tout le monde. C'est-à-dire que si vous développez une équipe, eh bien vous allez générer des commissions extrêmement intéressantes. Euh, si vous n'avez qu'une seule branche, que vous, a, que vous avez la chance d'avoir un débordement, eh bien vous allez pouvoir quand même gagner euh, un, de l'argent. Et même si vous n'arrivez pas à parrainer, ou en tout cas dès le départ, ou si vous avez des difficultés, eh bien vous allez quand même pouvoir visionner des publicités et être rémunéré et vous gagner un, un minimum d'argent. Donc c'est vraiment une opportunité accessible à tous, surtout que ce n'est que 50$. dollars. Donc, euh, je vous invite vraiment à, à, à, ben, à tout simplement à, à rejoindre l'aventure et tout simplement à, à commencer à générer des bénéfices, que ce soit en développant une équipe ou en tout simplement en visionnant des publicités. Forcément, l'objectif euh, l'objectif de, de, si de visionner des publicités, c'est que, que, que vous puissiez générer des bénéfices dans le but que vous puissiez ensuite, par la suite, développer votre entreprise. Parce que là, vous allez forcément vraiment générer des gains c'est en développant votre entreprise et nous vous invitons tous à pouvoir justement atteindre la liberté financière que vous êtes fixé et, et d'atteindre vos objectifs, tout simplement. Voilà, en tout cas, je vous souhaite tout le succès que vous méritez et je vous dis à très bientôt.